Toi, moi, Louis, Charlie, quatre. quatre. Oh! Salut! On met la table pour quatre personnes. Il faut donc quatre assiettes. Une, deux, trois, quatre. Et quatre couteaux. Un, deux, trois, quatre. <rire> quatre, quatre personnes, personnes quatre, quatre assiettes, assiettes. 4 couteaux et 4 fourchettes. 1, 2, 3, 4. 4 verres. 1, 2, 3, 4. 4 fourchettes, 4 couteaux, 4 assiettes, 4 verres. Et... <rire> Quatre coeurs en chocolat. Mmh. <rire> Un, deux, trois, quatre. Oh! Et quatre fois. Merci, Lexi! Oh, merci! Merci, merci, <rire> merci, merci. merci. <rire> Bienvenue. Oh, oh, je vais chercher des fleurs. Oh. Savais-tu que des millions de bactéries vivent sur notre peau. Les bactéries sont de toutes petites créatures qui vivent à l'intérieur ou à l'extérieur du corps. Elles sont si petites qu'on ne les voit pas à l'œil nu. Il y en a de bonnes et de mauvaises. Les bonnes bactéries peuvent aussi lutter physiquement contre les mauvaises bactéries qui peuvent nous rendre malades. Tu vois, notre peau possède un système pour nous protéger. C'est génial! Le savais-tu? Là, tu le sais! Oh, oh, oh. Ah, oh. Ah! <rire> Salut! Salut. Alexis et moi, on joue au miroir. Et c'est super drôle. Ah hein? oui? Ils vont faire les mêmes mouvements que la personne en face de nous. <rire> hey, Est-ce que tu veux jouer avec nous? Oh! oh! Parfait! Regarde. <susseurs> <susseurs> <susseurs> <susseurs> <susseurs> <susseurs> <hors> <hors> hey, veux-tu essayer Parfait. Place-toi devant moi. On commence. Super! Oh oui! Hey, euh, moi aussi, je veux le faire avec toi. Oh! oh. Suis-moi. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Bravo! Ah, oh, merci! <rire> Bravo à toi aussi! Eh hey, oui! Réussi. Hey, on le fait ensemble? Ah, ben oui!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 La de la journée Quel est l'animal le plus âgé? Je répète, quel est l'animal le plus âgé? Ah, le dinosaure? Euh, c'est pas ce que je cherche. Je cherche un animal qui existe encore aujourd'hui. Ben oui, c'est le mouton. Car le mouton est l'aîné. Hein? L'aîné, l'aîné. Mmh. Petit triangle. Petit triangle. Carré. C'est La lettre M. La lettre M comme dans mouvette Miroir montre mime Montagne, mouton La lettre M, la lettre M, la lettre M Merci, merci! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 familles qui veulent boire du thé. Une soucoupe, deux soucoupes, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Neuf. Neuf soucoupes pour neuf amis. mademoiselle. Une tasse. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Neuf amis. Neuf, neuf. soucoupes. Neuf tasses. Et une théière. Mademoiselle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Neuf petites tasses de thé. <rire> neuf! La terre. Devinette de, la de la journée! Waouh! Wow, il est beau ton chandail! Oh, merci, t'as remarqué? Oui, oui! Est-ce qu'il est nouveau? Je t'ai jamais vu le porter. Oui, il est tout neuf! Waouh! Oh, ça me rappelle une devinette. Oui. Quel est le chiffre le moins usé? Le 1? Non. 2? Non. Un. Non. 4? C'est le 9! Oh, mais ben oui! <rire> Car il est neuf! Oui!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 Merci. Pour la recette, on a besoin de six œufs, un, deux, trois, quatre, cinq, six, six œufs Et six morceaux de fromage. Un. 2, 3, 4, 5, 6. 6 œufs, 6 morceaux de fromage. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 morceaux de poivrons. 6 œufs, 6 morceaux de fromage six et morceaux, morceaux de, poivrons. de poivrons et... ta -da! Une omelette. <rire> Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Six, six tomates. tomates. Oh! J'ai faim! Oh! Bon appétit! Bon appétit!